Salut tout le monde, c'est Geoffrey. Dans cette dernière vidéo, nous allons apprendre à animer notre console à l'aide du dope Sheet et également du Graph Editor. Et on va ranger nos scène ensemble. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi les deux anciennes vidéos, du moins les deux vidéos précédentes, je vous invite à le faire pour pouvoir vous mettre à la ligne pour pouvoir suivre celle-ci euh, facilement. Donc, j'ai dit, on va faire du rangement. C'est-à-dire qu'on va aller dans le Outliner et on va euh, faire euh, quelques regroupages des pièces de nos scènes. On va commencer par regrouper les différentes caméras que l'on avait créé dans la vidéo précédente. Du coup, on va les sélectionner avec Shift maintenu. Avant de commencer, même je vais activer la visibilité de mes touches ici. Ok, cool. On va faire M, ici on va créer une nouvelle collection. Ici, je vais l'appeler caméra et ensuite je valide ça ici avec ok du coup là on a une collection qui contient uniquement tous mes caméras je peux les cacher comme ça ici ils sont plus ils sont plus visibles dans mon scène je vais faire également de même pour les lights je fais shift de maintenu je fais m je crée une collection ici c'est l i g ht ok je dis comme ça, je cache. Bon, maintenant il va rester les différentes pièces de nos manettes. Alors, pour animer nos manettes, nous n'allons pas utiliser du rig, nous allons faire de l'animation en objet mode, tout simplement. ce qu'il y a de plus basique. Et donc, pour animer tout ça, il va falloir animer en fait euh, l'ensemble, pas chaque pièce individuellement. Et du coup il va falloir les parenter, Puisque actuellement Ils sont séparés Vous voyez que là chaque objet est à part Donc pour faire cela On va tout d'abord sélectionner Toutes les pièces On va faire euh, Ici on va faire M Et ici On va nommer ça euh, Console Console comme ça Ok je valide Cette pièce ci euh, bah elle va toujours rester dans la partie console mais elle va être le parent de toutes les autres pièces parce qu'en fait tu trouves que c'est la partie la plus grosse et donc c'est tout à fait logique qu'elle soit euh, le parent et que les autres soient euh, les enfants donc euh, cette pièce ci euh, comme je l'ai dit elle va représenter le parent donc je vais venir ici je vais faire un clic droit je vais cliquer sur Select Object, du coup ça me sélectionne tous les objets de ma collection. Je vais faire un Shift maintenu et on clique droit ici, encore une fois, pour faire en sorte que euh, le parent ici soit de couleur jaune au niveau de la subbrillance. Et lorsque cela est fait, on va faire maintenant CTRL P pour pouvoir les parenter. Ici on va sélectionner Objet. Là maintenant, euh, ce, ce parent, en fait, cette pièce, est bel et bien le parent de toutes les autres pièces. Raison pour laquelle ici, on ne voit plus les autres pièces, on voit uniquement le parent, qui est bah, le cube, euh, qu'on peut me renommer un talent, euh, console. Ok, là c'est cool. Vous voyez que ici, si je déplie, on va voir bel et bien les différentes mes différentes pièces de nos consoles. Donc là, je vais replier, je vais replier comme ça. Et ok, voilà ça. Bon, maintenant, si je déplace le parent, ça déplace euh, tous les enfants. Et c'est exactement le comportement que l'on voulait. Avant de continuer avec l'animation, nous allons euh, faire une petite modification au niveau du shading, parce que ça va être également important pour l'animation de la fin. Cette petite modification va... Euh, va euh, consister en fait à modifier cette couleur afin de mettre une couleur blanche à partir d'un autre shader du coup on va utiliser deux shaders ici, euh, mix shader pour pouvoir fusionner ces deux, euh, ces deux matériaux, ces deux couleurs Et donc ici je vais faire un bord select comme ça, je vais faire shift D comme ça je vais créer un mix shader ici mix shader je le place comme ça et celui-ci je le place ici maintenant mon objet il est constitué de deux matériaux si je viens ici je diminue le facteur alors euh, il ne se passe rien parce que je n'ai pas modifié la couleur ici donc je vais venir sur la base color. Je vais augmenter cette couleur ici pour mettre une couleur blanche. Une vraie couleur blanche, raison pour laquelle je pique ici au milieu. Donc là maintenant on a une vraie couleur blanche. Et notre couleur noire qui était avant est toujours là si je diminue le facteur. Donc ça va nous aider à animer la couleur de notre console à la fin. C'est cool non? On va revenir sur le layout. Alors. Ici, si vous voulez, vous pouvez euh, rester en mode random, du, euh, de la visibilité, comme ça. Là, c'est beaucoup plus nice, je trouve. Ok. Et donc, on va passer à l'animation proprement dite. Alors, pour faire l'animation, il y a une barre ici qui est en fait Light Timeline. Elle permet à faire des animations. De base on peut l'utiliser mais en général on l'utilise pas. Peut-être lorsqu'on veut faire des animations hyper basiques. Par exemple, pour ce tutoriel, on peut l'utiliser comme on ne peut pas l'utiliser. Donc ça va dépendre de vous si vous voulez vous utiliser la timeline de base, celle qui est présente là devant vous. Ou alors on va utiliser le dope Sheet qui est beaucoup plus précis par rapport aux informations données sur la timeline. Donc pour aller dans le dope sheet, il faut venir ici. Et là, on va regarder un monsieur qui s'appelle DopSheet. On va cliquer sur celui. Et donc lorsqu'on arrive sur le dope sheet, il n'y a pas une grosse différence. Euh, parce qu'en fait, on n'a pas encore placé d'image clé. Donc on va commencer par placer notre toute première image clé euh, sur le parent. Parce que c'est lui qui va contrôler. Les autres pièces de notre console, on va aller sur la vue de face. Euh, nous, on va modifier de base l'orientation de notre console. Du coup, on va faire une rotation comme ça avec R sur l'article des Z de 90 degrés. Donc, du coup, si ça route de dans l'autre sens, euh, c'est bien évidemment qu'il faut faire plutôt une rotation RZ de moins 90 degrés. Du coup, maintenant, notre console est face à nous, on va pouvoir l'animer. Donc, pour l'animer, on va tout d'abord faire un I, comme ça. Et on a la possibilité d'animer la position. Ici, on appelle ça la location. On peut animer la rotation. On peut animer l'échelle. On peut animer la location et la rotation. Et on peut également animer la position, la rotation et le scale. Bref, on a tout plein de paramètres pour faire des animations comme des professionnels. Euh, ben nous, on va uniquement utiliser la position et la rotation. Du coup, c'est ici que l'on va cliquer. Ensuite, euh, on va aller à une frame supérieure. Par exemple, ici, à la frame 40. Euh, pour pouvoir voir les frames qui sont... Euh, en creux. Les autres, il faut, il faut tout simplement zoomer avec la molette de la souris. Parce que vu des zooms, on voit euh, les échecs qui sont assez grandes. Donc je disais que je vais aller à la frame 40 qui est celle-ci. Je vais me déplacer jusqu'à arriver ici en haut. Je vais également faire une rotation sur l'arc des Z de 180 degrés. J'appuie sur ancré J'appuie sur I. Et ensuite je reclique de nouveau sur location et rotation comme ça maintenant si je fais alt a on a mon objet qui se déplace sur la route z et qui fait également une rotation sur l'axe des z et c'est exactement ce que l'on voulait au début de la vidéo je vous ai dit que ici on allait utiliser un seul principe c'est que après l'animation on a l'animation Là, on, a, on vient de créer notre toute première animation en plaçant euh, deux clés, une clé à la frame 1 et une autre clé à la frame 40. On a créé une première animation. Du coup, après cette animation, il y a une animation. Cette animation-là, elle va être euh, une petite descente de notre objet sur l'axe des Z. Et donc ici, on va tout simplement euh, déplacer notre objet comme ça sur l'axe des Z le bas et si vous voulez on peut toujours faire une petite rotation sur l'axe des z par exemple le de 5 comme ça on va appuyer sur i encore on va cliquer sur location et rotation et du coup là maintenant si on lance l'animation avec alt a ou alors espace si vous utilisez les raccourcis clavier de version de blender comme ça encore Là. Ok. On, a, on vient de créer euh, une toute petite animation, mais euh, pour qu'elle soit plus satisfaisante, on va euh, l'améliorer un tout petit peu. On va encore la déplacer sur l'axe des Z comme ça, un tout petit peu vers le haut. Et ensuite, on va faire une rotation R, Z, maintenant, maintenant cette fois-ci de moins 5 degrés. On va aller de ça, on appuie I. Et on crée une image clé. Et donc maintenant on va relancer l'animation. Alt A ou espace. Ok. C'est plutôt satisfaisant. Cool. Ok. Maintenant ce qu'on va faire c'est la deuxième partie de notre animation. La partie où notre console va euh, monter en force. Ensuite redescendre en faisant une rotation. Et puis elle va changer de couleur. Et donc pour faire cette partie, on va tout simplement se placer à une frame euh, supérieure, par exemple la frame 80. On va faire monter nos objets comme ça sur l'axe des Z, un peu plus en haut. On va faire un I, Location, Rotation. On relance l'animation. Ok, monte. Ok, cool. Bon, maintenant, il va falloir qu'il monte avec une vitesse. Une vitesse assez grande par rapport aux autres. Du coup, pour avoir une vitesse au niveau de l'animation, il faut beaucoup plus rapprocher les clés. Donc, la clé que j'ai placée ici, je vais la placer au niveau de la frame 70. Et je vais relancer euh, l'animation. Du coup, je me place là, je fais mon Alt A ou mon espace. Le mec, il fait comme ça, il remonte. Ok. Maintenant, il va falloir qu'il redescende. Du coup je vais me placer ici. Je vais le faire redescendre jusqu'à la moitié ici. Et puisqu'il va redescendre en faisant une rotation, je vais également faire une rotation comme ça avec R, Z de croissant 60 degrés. Alors j'ai fait une erreur, j'ai appuyé 6 au lieu de croix. Donc je vais recommencer R, Z de croissant 60 degrés. J'appuie mon I et je crée une image clé. Ok, je relance. Alt-A, il monte, il redescend un petit peu, il remonte, pap, comme ça. Ok, là c'est cool. Mais on peut améliorer cela avec un outil qui est tout simplement euh, badass au niveau en termes d'animation. Il s'agit du Graph Editor. Euh, pour ceux qui ont fait du euh, CSS au niveau euh, de l'animation avec Arrobas euh, Keyframe, il y a un paramètre qui est... Euh, J'ai oublié un peu ça, mais... Ça permet d'avoir une animation, genre au début ça commence doucement, au niveau ça accélère et à la fin ça ralentit. Je pense que c'est souvent easy, easy en anglais, on tue comme ça. Et on a également ce même outil dans After Effects avec euh, l'assistant de clé et lissage de vitesse. Alors ici dans Blender, ils ont créé un outil qu'on appelle le Graph Editor que l'on va voir tout de suite. Alors pour accéder au Graph Editor, il faut tout simplement venir ici. On va aller là, on va aller sur Graph Editor, et ici on voit tout plein de, de curves, tout plein de curves euh, bizarres, on sait pas à quoi ça sert. Bah, en fait, euh, chaque curve représente en fait euh, l'animation qu'on vient de créer. Là, euh, on a créé des animations sur l'axe des Z, par exemple on a créé un déplacement sur l'axe des Z, raison exemple pour laquelle ici on voit... Euh, quelque chose de bleu qui représente en fait l'arc des ailes ici il est bleu euh, mais pendant mes tests je me suis rendu compte en fait que là ça aurait beaucoup plus de déplacement ça ne voyait pas la rotation donc ici je sais pas si on peut faire un lissage de vitesse sur la rotation ou pas mais dans cette vidéo nous allons uniquement voir un lissage de vitesse sur l'arc des ailes et donc euh, ici on peut déplier ça comme ça Ici on va pouvoir voir les différentes curves pour pouvoir effectuer le lissage de vitesse sur les autres axes Vous voyez que là sur les autres axes c'est plat c'est le parce qu'en fait on n'a pas animé sur les autres axes Si par exemple on avait animé sur l'axe des Y par exemple Cette curve-ci est quand même être beaucoup plus différente euh, par rapport à maintenant parce que là <rire> elle est plate Et donc euh, pour ne pas euh, déplacer les autres curves de, de, de transformation euh, par erreur on va les découcher comme ça comme ça et on va rester uniquement avec le déplacement sur l'axe des y du coup là c'est juste celui-ci qui est visible et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va un peu euh, adoucir la queue pour qu'elle soit plus douce et donc du coup ici je vais étirer comme ça je vais passer comme ça euh, ici en haut je vais déplacer un tout petit peu comme ça. Euh, si je fais ça, est-ce que c'est joli Ok. Vous voyez que là, euh, il va commencer doucement au niveau du déplacement. Il commence doucement. Après ici il accélère. Ici il ralentit un tout petit peu. Après il descend comme ça. Ici je peux même également modifier comme ça. Bref, je modifie comme ça, comme ça me chante, du moins un tout petit peu parce qu'en fait ici si je me prends mal je risque de, de gâter mon animation et donc du coup ici il m'en ralentir un tout petit peu, après il redescend comme ça faux, après il remonte là et après il arrive ici euh, il va un tout petit peu ralentir, du coup ici il va descendre avec la vitesse, après il ralentit et là on s'arrête là euh, ah, ici je peux également faire ça, ok là c'est cool, donc maintenant je vais euh, relancer un peu mon animation dans le graph editor afin de repasser dans le dope sheet pour pouvoir euh, ok, là c'est nice il monte comme ça il redescend on monte. ok, cool tac tac, tac, tac ok, cool, là c'est vraiment nice, maintenant on va en euh, Attamer, entamer euh, la dernière partie de de, de nos animations. Euh, je tenais également à vous montrer ici. Si on revient dans la timeline, vous voyez que là c'est tout simplement des clés d'animation qu'on a mis. Donc c'est beaucoup moins complexe par rapport à ce qui est dans le drop sheet. Dans le drop sheet, l'avantage ici c'est en fait que euh, on a la possibilité. Pourquoi euh, Ici, dans le DOM Sheet, on a la possibilité en fait, de vraiment visualiser euh, les différents euh, points qu'on a animés. Et on peut, on peut également les déplacer. Par exemple, ici, vous allez voir qu'en fait, on peut déplacer euh, les clés de rotation indépendamment des autres. Vous voyez que là, c'est la clé de la rotation, on peut la déplacer indépendamment des autres. Et là, je vais même tester pour voir à quoi ça va se ressembler. Vous voyez que là j'ai déplacé cette clé, Donc, du coup là je vais juste faire CTRL Z pour qu'elle revienne à sa place vous que là, puisque euh, en faisant un I, en bloquant l'image clé sur la rotation et la position ça va créer une unique image clé qui est composée de la rotation et de la position et maintenant avec le dope sheet on a la possibilité d'éditer cela facilement et puisque le tutoriel, c'est un tutoriel euh, vraiment super pour les les gars qui sont pas trop experts en animation comme nous on va tout simplement se limiter avec euh, avec euh, la fusion des deux jars la rotation et, et la position donc je vais repartir dans ma timeline puisque euh, niveau animation je pense que c'est fini la voilà, timeline là voilà, euh, attendez voir Alors ici, je vais replier tout ça, ok. Et donc, bon, maintenant, on va euh, passer à l'animation de notre mix RGB et de notre X de la Xbox One ou bien série X, peu importe. Et donc ici, je vais euh, lancer un preview render avec Alt-A. Ok, bon, maintenant on va se placer ici. Lorsqu'il commence à roter, là on va se placer à la frame 80. Je pense que ce nombre est plutôt cool parce qu'il est, est facile à diviser par deux. Ouais. Ok, <rire> là on va aller dans le shading euh, ou alors on peut toujours euh, venir ici dans les matériaux. Je pense que ça ça va s'afficher, on part au niveau de la base color, on déplie ici, comme ça euh, on va euh, on va aller au niveau du Bright Contrast on va mettre une image clé ici, on va juste tout simplement appuyer sur la touche I on vient de créer une image clé et on va aller à la frame où euh, notre objet a fini de bouger on va diminuer la valeur ou alors on va remonter ça va dépendre de vous ceux qui veulent avoir du blanc ils se remontent ceux qui veulent avoir du noir du noir ils diminuent pour, nous, je, pour moi je sais pas quoi je suis assez hésitant soit le noir soit euh, le blanc comme ça du moins euh, un, un blanc qui brille euh, c'est pas trop bas c'est pas j'hésite Ouais, c'est, je suis. Euh, suis un peu trop perfectionniste, de fois. Bon, on va faire un mer du noir. On va faire un i comme ça. Du coup, là, maintenant, si on relance l'animation. Tchak. Ok. Ok, bon, maintenant, on va s'intéresser à la couleur générale de notre console. Donc, je sélectionne ma console. Ici, on me dit OK. Euh, il y a euh, mix shader. Alors, c'est lui ici parce que vous voyez que là, j'ai mis le forteur à 0. OK. Donc, là, je vais placer une image clé avec mon i. Tac. Mon i magique. Et je vais me placer à la frame. Euh, à la frame suivante. Tac. Ici. Tac. Et je vais augmenter là, je vais mettre mon I, et maintenant, si on relance l'animation, tac, tac, ok, cool, et bah ce qu'on peut également faire, c'est pour, euh, voilà, pour la fin, comme j'ai mis, quand mis euh, du noir, Ici, lorsqu'il s'arrête, on attend quelques secondes. Euh, Attendez voir, on attend quelques secondes. Par exemple, à partir d'ici, je vais encore modifier. Là, je fais un i comme ça. i, Et ensuite, je pars à la frame qui est tout simplement à côté. Et je vais augmenter la... Lumière, comme ça je mets à 30, non je mets à 45, je mets à 40, alors ça va. et je vais faire un i, et ensuite euh, bah, je vais créer une image clé. De... Je les sélectionne, et je relance le tout pour voir. Alors je pars euh, ici, je vais m'arrêter à la frame 150, ici avec le end, on peut dire que ok, là. Mon animation va s'arrêter à la frame 150 et recommencer à la fin. Et pour que tout soit bien visible, je vais me placer comme ça, je fais Alt A. OK. Tac, tac, tac. Tac. OK. Voilà, avant de terminer, comme je vous ai dit au départ, après l'animation, on a l'animation. Et donc euh, à la fin, il finit sa rotation. Euh, on va placer ici. Euh, ici, alors il fait comme ça. On va faire une petite rotation sur l'art des Z. Comme ça. Ici, on va faire I, leur location position. Défait mon Alt A. Je commence là. Il fait tac, tac. Tac. Tac, tac. alors ici moi j'ai dis que je peux faire mieux je fais une rotation sur l'arc des z comme ça euh, plutôt comme ça quelque chose de plus grand quoi en fait j'ai fait bon, ici je regarde je fais... ah, le... ça ok je trouve que Ok, et bon, maintenant là, je vais refaire une rotation RZ. Comme ça. Je fais I, je fais location rotation. Je fais Alt A. Ok. Là, c'est pas mal, mais il va falloir que je place bien mes deux images clés. Comme ça. Ah, ici, je vais plutôt mettre un i, comme ça. Celui-ci, je vais le supprimer. Et celui-ci, je vais l'avancer. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ok, cool. Bon, maintenant, on va... Euh... Je pense que c'est plutôt pas mal. Tac, tac. Euh, est-ce qu'on peut améliorer ça Attends, on va simplement faire une dernière petite rotation comme ça je fais un i je fais une rotation ok et là je vais ça à la frame 120 et je pense que bah ça va être tout cette vidéo, je moins presque euh, parce que je vous ai pas parlé euh, de l'onglet animation qui était déjà là dans Blender ah, désolé si je vous ai fait ouvrir tout plein de fenêtres comme ça mais en fait il y avait bel et bien une partie réservée à l'animation dans Blender et cette partie en fait c'est cet onglet qui se trouve euh, ici en animation alors, cette fenêtre représente la caméra. Du moins, la caméra active. Là, c'est notre partie animation. Le dopsheet dont je vous ai parlé au départ. Et là, bah, c'est ma viewport. porte. Et c'est tout. Donc là, c'est l'onglet animation qui est vraiment spécifique pour l'animation. Ça, c'est ce qui sera visible par la caméra. Bon, maintenant, on va passer, on va passer genre, au positionnement de la caméra. Ok, là, au départ, on a autre caméra qui voit déjà notre objet bah, ce qu'on peut faire c'est bien placer notre caméra euh, bah là actuellement on ne peut pas euh, sélectionner notre caméra parce qu'on l'a caché ici du moins on les a cachés puisqu'ils ont plusieurs bah, maintenant lorsqu'on les fait revenir on peut les sélectionner comme ça ok Donc ici, je vais placer ma première caméra. Je vais la positionner comme ça. Je vais faire test. Tac. Si, il monte doucement. Okay. cette caméra je fais contrôle alors ici je vais je fais peut être à la frame 20 cette caméra si je la sélectionne je fais contrôle haut ok je la déplace comme ça euh... Je les place encore haut. Oh. Okay. Ce que je peux également faire, c'est... Euh, L'animer. ici, il va à la frame 20. Je sélectionne ma caméra. Comme ça. Je fais un I. Je clique sur... Euh, Location rotation, ok. Mon objet il monte. Ma caméra elle, elle monte aussi avec lui. Ok, j'ai fait un i. Location rotation, ok. voilà, voilà autre chose, euh, mais ma caméra est trop longue. Du coup, je vais la rendre un peu plus rapide, encore plus rapide. J'ai encore déplacé comme ça. Alors, du coup. Ici. Je vais faire ça. Je vais déplacer. Je fais un I. Comme ça. Ici je vais déplacer comme ça je fais un i ici je vais supprimer ça ici je fais un i je fais Alt A il rentre, comme ça Et là, normalement, je dois le placer ici. Je fais un i encore. Ok, je dois euh, me rattraper ça. Ici. Comme ça. Là, je supprime ça. Okay, je fais alt a il monte la caméra zoom un peu ok je donne maintenant rapide qui descend ok je déplace comme ça je fais mon i ça je relance alt a espace ok cette caméra elle a fini son taf